déçu par le chat de Marine qu'elle n'ait pas allumé la lumière. Du coup, on repart sur quelque chose de physique, donc là qui était la taille. Je suis pas passée à côté de l'homme de ma vie parce que je me connais assez bien et je sais que ça vraiment c'est la seule chose sur lequel j'aurais pas été à l'aise dans la relation et ça m'aurait bloqué sur tous les points positifs de la personne en fait.